Salut, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du contact possible avec les morts. C'est parti J'invite à faire preuve de discernement et à ne prendre que ce qui résonne pour toi et qui te semble le plus juste. Alors il y a une métaphore que j'aime bien utiliser et qui devrait t'aider à mieux comprendre ce que je veux dire. Imaginons que tu partes faire un footing, t'as mis ton short, t'as mis tes baskets et t'as mis tes écouteurs de musique. T'es hyper concentré sur ta course et la musique qu'il y a dans tes oreilles et tu fais pas trop attention à ce qu'il y a autour de toi. Et le lendemain, tu tombes sur un pote à toi. Et ce pote à toi, il te dit bah, En fait, hier, je, je suis tombé sur toi, mais t'étais en train de courir, t'avais tes écouteurs de musique, j'ai essayé de t'appeler, j'ai baissé la vitre, j'ai vraiment essayé d'attirer ton attention, mais tu m'as pas entendu. Et comme t'étais hyper concentré sur ta course et sur la musique qu'il y avait dans tes oreilles, tu n'y as pas prêté attention, tu n'as pas fait gaffe. Et ben, c'est un petit peu la même chose avec ce que j'appelle le monde de l'invisible, avec le monde des défunts, le monde des morts, même si voilà, le terme est à moitié glauque, hein, on va pas se le cacher. Les personnes que tu aimes et qui sont passées de l'autre côté, les personnes avec qui tu as entretenu des liens d'amour et d'affection assez forts peuvent entrer en contact avec toi. Le principal problème, ça va être ta capacité à t'en rendre compte, à être disponible, à être attentif. Et c'est pour ça que je disais que la première clé c'était d'abord de voir tes croyances en la matière, c'est que bah, si tu n'y crois pas, si pour toi c'est impossible, si ça n'existe pas, c'est un peu comme si tu avais des écouteurs de musique sur les oreilles et qu'il t'était impossible d'entendre le moindre message. Et donc les personnes qui te sont chères vont pouvoir tenter de toute leur force d'attirer ton attention, d'essayer de, de, de se faire remarquer dans ta réalité. Comme tu ne seras pas concentré, pas disponible, eh ben tu ne les verras jamais. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas les signes que tu ne t'en rends pas compte qu'ils ne sont malheureusement pas là. Le problème qu'on a, les êtres humains, de nos jours, c'est qu'il y a tellement de sources possibles de distraction qu'on n'est jamais vraiment présent, jamais vraiment disponible. Et je te mets là-haut une autre vidéo qui pourrait un peu t'aider si le sujet t'intéresse. Euh, ça concerne en fait le fait de vivre dans l'instant présent. C'est vraiment quelque chose que je te recommande et qui pourrait te permettre justement de t'ouvrir bien davantage à toute cette magie. Plus tu es dans tes pensées, plus tu es focalisé, distrait, sur ton portable, etc., et plus tu as de chances de louper, de passer à côté des signes et des messages qu'on essaye de t'envoyer. Et pour moi, ce que je trouve le plus puissant, c'est quand une personne est un peu sceptique, elle a un peu des doutes, mais elle se dit qu'elle va jouer le jeu. Elle fait partie pour moi de ce que j'appelle les « bons sceptiques ». C'est des personnes qui sont prêtes à essayer, à donner une chance, à dire « Pourquoi pas Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Et généralement, c'est la grande différence qu'il existe entre les religions et la spiritualité. La spiritualité, tu en fais une expérience directe, là où la religion, elle est vraiment dans l'enseignement. On t'enseigne des choses en te disant qu'elles sont vraies. Moi ce qui m'intéresse euh, avec cette vidéo, c'est que tu vives des expériences, que tu en fasses toi-même des expériences. Et la première chose, c'est d'être dans l'instant présent, comme je te l'ai déjà dit. Mais c'est vrai que quand tu le vis, quand tu le vis quotidiennement ou quasiment, bah, c'est vrai que l'expérience humaine prend une dimension complètement différente. Parce que tu sais que même si les gens te manquent, même s'ils ne sont plus là, même si tu ne peux plus les serrer contre toi, euh, ou les embrasser, ou voilà, si, même si tu ne peux plus vraiment partager quelque chose de physique avec ces personnes, elles sont quand même là. Et tu peux quand même leur envoyer des messages, tu peux quand même communiquer. Alors il y a des personnes dont c'est le métier, des médiums, donc qui servent en fait de canal, de canal intermédiaire entre ce monde invisible et ce monde physique matériel. J'y crois et à la fois je suis sceptique. J'ai un côté assez, euh, assez pragmatique et euh, ça me paraît un peu, euh, un peu étrange, mais il y a des signes qui peuvent pas tromper. Je sais pas, je suis à la fois euh, justement. Euh, entre le euh, « j'y crois » et euh, « j'y crois pas ». Il y a un homme qui s'est endormi, en fait, qui est, par, qui est parti endormi. Ça peut parler, ça Oui, oui. oui. C'est qui cet homme-là C'est mon père. C'est votre père. Il s'est endormi. Que, comme s'il s'était endormi euh, Il a eu un AVC et ensuite il est tombé dans le coma. D'accord, donc il s'est endormi, voilà. est, euh, il montre le sommeil, le grand sommeil. On a donné quelque chose, il a été aussi provoqué quelque chose qu'on a provoqué euh, dit. On l'a mis dans le coma. Merci, voilà, c'est voilà. ça, hein, c'est bien ça. Il y a quelque chose avec du piano dans votre famille aussi Qu'est-ce oui. ouais, ouais. qu qui parle de, de piano C'est euh, mon petit frère qui fait du piano. Vous entendez le piano là Oui. Si tu ne le connais pas déjà, je t'invite d'ailleurs à regarder la chaîne de Bruno le médium qui est particulièrement bluffant et très très très très fort. Et ce que j'adore, c'est quand justement il reçoit des personnes qui sont ultra sceptiques, ultra cartésiennes et qu'il arrive à choper des informations qu'elles sont les seules à savoir. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à télécharger gratuitement ton guide de la confiance en soi. C'est un manuel de développement personnel que je mets à ta disposition. Il est entièrement gratuit. Il y a un petit lien dans la description de cette vidéo. Et je t'enverrai également, si tu es d'accord, trois vidéos gratuites dans lesquelles je te donne des conseils pour être plus en paix au quotidien, développer ta confiance en toi et un état d'esprit positif. J'ai été ravi de te partager cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bah c'est le moment de le faire. Et puis, n'hésite pas également à lâcher un petit pouce bleu. Ça aide, pour l'algorithme de YouTube, à faire connaître un petit peu ma chaîne. Donc, je te remercie d'avance pour ton aide. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut